Jacques Cède a pu assister à la première représentation de la comédie musicale Timéo qui met à l'honneur un jeune garçon en fauteuil. Nous en avons profité pour rencontrer Alex Good, le metteur en scène du spectacle. Bonjour, c'est Alex Good. Voilà, je suis là pour vous dire que je soutiens vraiment énormément l'association J'Accède, qui permet à tous les jeunes et les moins jeunes en hein, situation de handicap de savoir quels sont les lieux publics où ils peuvent se rendre assez facilement. Voilà, Vous aussi, hein, si vous pouvez nous aider, euh, téléchargez l'application J'Accède sur votre smartphone en trois clics et moins d'une minute. Vous pourrez nous renseigner sur l'accessibilité des lieux publics que vous visitez, ce serait vraiment super, on a besoin de vous. Voilà, C'est très utile pour les jeunes en situation de handicap et d'ailleurs, je vous conseille de nous rejoindre à partir du 16 septembre 2016 au caisse de Paris pour découvrir Timeo, euh, la première grande comédie musicale dont le héros est un jeune en fauteuil. Voilà, on a pris deux vrais jeunes en situation de handicap qui incarnent ce rôle. Et, et j'espère que ça vous touchera autant que ça vous a touché. En tout cas, je sais que Jacques Cède est fan. Et moi aussi. Moi aussi, j'accède à accède tous les jours. Je vous aime, les gars. Continuez. Vous êtes bons. Nous avons aussi rencontré Benjamin Métro, qui incarne le personnage de Timéo. Découvrez ses premières impressions à chaud juste après cette première représentation au Casino de Paris. C'est vraiment pour le coup une première personnelle avec un projet professionnel. J'avais déjà fait des choses mais là c'était sur un projet professionnel. Et de vraiment de monter enfin sur scène au casino de Paris en plus qui sera notre maison pour ce premier show. C'était. Enfin, pour notre premier show, pour le 16 septembre, c'est fou. fou. Euh, plus, plus le... J'ai toujours un point commun avec Timeo, et je l'ai eu dès, dès sa lecture, c'est que c'est un garçon qui est passionné. Et, euh, et, est, euh, et dès qu'il a envie, il, euh, il s'en donne les moyens. Et euh, là-dessus, on se rejoint, on se rejoint beaucoup. Vous aussi faites comme Alex Good et Benjamin Métro, téléchargez l'application J'accède sur votre smartphone et référencez l'activité de vos lieux de sortie favoris. Et rendez-vous en septembre pour découvrir le spectacle Timéo à l'Affiche à Paris.